Apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chirelle, On se retrouve donc euh, sur l'épisode 2 euh, de Medieval Dynasty pour le Let's Play que vous m'avez demandé de vous faire. Donc la dernière fois dans l'épisode 1, on avait construit notre maison et je vous avais donné mes astuces à moi personnelles de départ pour gagner de l'argent. Euh, donc j'ai mis un petit peu de temps pour euh, qu'on passe enfin à la vidéo euh, du jardin, etc. Pourquoi Parce qu'il y a eu des grosses mises à jour euh, dans le jeu, vous avez pu le voir. Sinon vous avez la vidéo euh, sur Youtube que j'ai postée euh, le 22, c'est-à-dire euh, hier soir, enfin, pas encore dormi donc ce soir pour moi toujours donc euh, où je vous explique tout ce qui a changé dans le jeu de A à B et de A à Z et de Z à A donc je peux pas mieux faire les chevaux comment ça marche tout ce qui a changé euh, au niveau du jeu euh, ce qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire maintenant etc etc donc ça change énormément de choses je vous le dis donc on va continuer euh, notre partie notre épisode 2 et on, on avait dit qu'on ferait le jardin et qu'on ferait euh, donc euh, une ou deux quêtes. Voilà. Donc on va continuer. Euh... Alors sachant que je n'ai pas la pelle en fer pour enlever les trucs, est-ce que j'ai une bête là Non, on avait posé le piège. Hein. Alors. Euh vous avez pu voir aussi que je suis dans ma partie en train de tout refaire etc donc c'est assez compliqué euh, de tout faire à la fois mais je fais de mon mieux et j'espère que ça vous va j'espère être le plus clair possible euh, c'est compliqué mais bon c'est pas toujours évident quand il y a énormément comme ça de, de, de choses qui changent dans un jeu et euh, après vous donner toutes les explications c'est vraiment très compliqué contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas si évident que ça. Donc, euh, comment je suis là euh, Ça va. Euh, Bâton, machin, truc. Ici, on est bon. Le sac que j'ai volé. Hop. Ça, c'était le coup d'avant. <rire> là où que j'ai volé. F. J'aurais pas volé une pelle, par hasard. Non, ça, bien sûr que non. J'ai pas volé la pelle. D'accord. Alors, on a les graines. On va, bah, pour l'instant, en tant que. Euh, hum, j'ai la houe, mais je voudrais bien quand même avoir la pelle avant de faire le champ. Alors, euh, ce que on va faire, j'en suis, ouf. technologie, bon, on ne doit pas avoir grand chose d'avancé. La pelle, euh, est-ce que je peux l'acheter J'ai combien de sous euh, J'ai 8 on peut pas. Elle est à 50, l'appel. Ça fait bizarre, franchement, de revenir sur une partie comme ça quand on est tellement avancé. Donc, ben, on, va aller faire quelques, on va aller faire quelques quêtes. Hein. J'ai peut-être euh, posé mon marteau. Ça n'a pas, euh, pas grand-chose que je l'amène avec moi, lui. Hein. Honnêtement. Donc, euh, là, j'ai deux scènes. Là, je vais la vendre. Ça, je la garde. Ça, je pose. Euh, L'engrais et tout ça. Est-ce que ça va passer dans le coffre, tout ça hein Vous en pensez quoi Oui. Donc, il y en a trois bâtons. Euh, le pain plat, blablabla, bla bla, Truc pour chasser. On a un autre couteau. Ok, tout va bien. Allez, on est parti. Par contre, on n'a plus rien à bouffer. Alors, qu'est-ce que j'ai mis euh, On n'a plus rien à manger, pardon, pour les oreilles sensibles. Mais bon. Alors, toi... Je te mets ici. On va voir qu'on chasse un peu euh, si on n'a pas un lapin qui se met. Euh... Là, on va aller voir où c'est qu'il y a des quêtes. Hein. Alors, il y a des quêtes ici à Gostovia. On en a à un petit peu partout en fait. Baranica. On va commencer par celle de Gostovia. Et en même temps, sur le chemin, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, comme tub, on va racole, récolter des champipis, des champignons ça va nous permettre et le mine pertuit ainsi que des euh, des bâtons hein, comme d'hab hein. comme je vous ai expliqué plusieurs fois prenez votre temps euh, là en plus comme je vous ai expliqué dans la dans la dernière vidéo que je vous ai postée ce soir hein, sur le tout ce que le patch a changé ça devient très dur maintenant de gagner de l'argent donc euh, Prenez votre temps. Euh, Ce n'est pas chronométré. Il y a des quêtes qui le sont. Oui, vous avez un certain temps pour faire certaines quêtes. Mais prenez votre temps. Prenez plaisir. Euh, Baladez-vous. Inspectez votre map. Réfléchissez bien à comment vous allez positionner vos bâtiments pour éviter de les casser et de, euh, et de perdre des sous. Quoi. Voilà. Plein de choses comme ça. Voilà, ramassez vos pierres, euh, promenez-vous, baladez-vous, euh, et, euh, et puis prenez le plaisir de jouer. C'est pas un jeu à la base qui est de gestion, où ils ont, un, où ils ont mis dedans un style, je dirais, RPG. D'accord euh, Donc, où on doit euh, se trouver une chérie, où on doit, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Donc, euh, prenez votre temps, baladez-vous, commencez à connaître la map pour ceux qui débutent. Euh, regardez bien vos technologies, qu'est-ce que vous avez envie de débloquer, etc. etc. Donc Nous, par exemple, là, on n'a absolument rien puisqu'on vient de débuter. Donc, au niveau des technologies, euh, bon, le stockage de ressources n'est pas une urgence vu qu'on est tout seul. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on ait l'abri à bois pour pouvoir se faire des planches, etc., etc. Mais ça non plus, ce n'est pas une urgence. Euh, la première des choses qu'il va falloir qu'on se fasse, euh, c'est effectivement le champ. Et euh, le premier qu'on aura de toute façon, ce sera l'atelier. Euh, qui ne nous apporte pas, hélas, grand chose. Puisque moi, je ne joue pas à l'arc. Hein. Donc, euh, voilà. Et on commence juste, vous voyez, à attaquer euh, le... Euh, la pêche et tout ça. Donc, euh, on en est loin. Hein on en est loin. Donc, au niveau du journal, chapitre 2 survivant, on doit survivre pendant une saison. Donc, bon. L Histoire du on l'a ici. Il faut qu'on aille parler à Unigoste. Et Halloween, il faut qu'on lui livre un bâton On en a 32. Tout va bien. Donc, on va mettre Halloween en quête. Hop. Voilà. Et puis, on ira parler à Unigoste. On n'a pas besoin de le mettre en quête. Si on a déjà joué au jeu, on connaît sa vilaine tête par cœur. Donc, on va aller tranquille ouvert le village. Voilà. On va essayer de se trouver voilà, du mille pertuit. Histoire de nous remplir à les poches un petit peu. Parce qu'on est à la rue quand même. On, a, on en avait pas mal. Hein. Rappelez-vous au premier épisode, on avait pas mal de sous. Mais d'avoir acheté les graines et tout, euh, ça a piqué. Hein. Donc, il euh, faut se refaire. faut se refaire. Donc, prenez votre temps. Hein, Baladez-vous. Euh, comme je vous ai dit dans la première vidéo, ramasser des champignons, ce n'est pas inutile. Ça va vous monter le côté survie. D'accord donc, euh, c'est pas, pas à négliger, d'accord Ce sera des choses de fait, de, de mettre des points dans la survie. Donc ici, elles sont toujours pas mûres, les B, puisqu'on est à la même saison. Mais ben ouais, je me, bas, je me je me pomme un peu entre ma partie, les, les, les tutos, euh, les euh, infos que je vous donne euh, au fur et à mesure où elles arrivent, les patchs, les mises à jour et tout. Euh, je, je, je me mélange les pattes. Donc, euh, j'espère que vous m'en voudrez pas, hein d'accord J'essaye de faire de mon mieux. Donc, par rapport au let's play, c'est vous qui me l'avez demandé. Je vous le rappelle. Euh, donc, euh, effectivement, je le, moi, j'ai ma partie perso. Le soir, euh, je suis en live sur Twitch au niveau de ma partie perso. Quand je ne suis pas sur notre jeu, hein, je ne fais pas que du médiéval. Mais euh, si je vois qu'au niveau du let's play, il euh, n'y a pas... Euh, énormément de vues alors que c'est vous qui me l'avez demandé ben, je l'arrêterai et euh, je vous tiendrai juste informé comme je faisais jusque-là euh, dès qu'il y avait une mise à jour ou quoi que ce soit parce que ça, ça me demande effectivement de repartir de, de vous faire une partie de zéro ça me prend du temps j'ai d'autres jeux derrière qui attendent euh, en janvier beaucoup de choses vont changer après les fêtes au niveau de la chaîne euh, donc euh, si je vois que ça ne suit pas alors que c'est vous qui me l'avez demandé euh, comme je l'ai dit, bah, à ce moment là bah, j'arrêterai le let's play et puis euh, je repartirai sur les euh, bah, à chaque fois qu'il y aura un patch, une mise à jour à vous expliquer euh, bah, qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui a changé dans le jeu qu'est-ce que les développeurs ont ajouté mais s'il n'y a pas assez de vues euh, c'est pour moi du temps perdu parce qu'après une vidéo, il faut faire un montage, il euh, faut couper. Euh, une vidéo, elle dure, on va dire, les max une heure. Euh, derrière, comptez qu'il y a un boulot de euh, bien 3-4 heures entre faire les vignettes, entre euh, faire les montages, couper les moments, euh, etc., etc., etc. Donc, euh, voilà quoi. C'est énormément de boulot. Donc, derrière, on compte sur vous euh, ben, pour suivre. Donc, en fonction de ça, ben euh, soit il y aura une suite, soit il n'y en aura pas. Euh, je ferai deux trois épisodes. Là, on en est au deuxième. Je verrai comment il est reçu auprès de vous. Euh, si je vois qu'au bout du troisième, quatrième épisode, euh, ben vous ne suivez pas. Euh, je vous le dis brut. cash. il ne faudra pas me demander de vous faire des let's play sur des jeux. Voilà, parce que là, je vous dirai, écoutez, vous m'avez déjà demandé. et Une fois que je fais le let's play, vous ne suivez pas. Donc, euh, voilà. On va parler donc à Alvin. On va lui donner ses bâtons. Alors, d'accord, vous m'avez surpris. Vous êtes une sorte d'artisan. Comment avez-vous su le faire Je sais comment créer des choses simples. Nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour, n'est-ce pas Vous ne savez jamais quand quelque chose vous sera utile dans votre vie. Peut-être je suis un fermier comme mon père. Je ne sais pas grand-chose d'autre. Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide. Je devais... Je devais... Je devrais retourner au travail. En tout cas, le segle ne se coupera pas tout seul. A plus tard. Oui, au revoir. Bye. Yeah. Ok, on va aller voir une gosse. Je crois que j'ai repéré euh, une pelle, il me semble. Donc, un. Euh, hein. Si on peut la voler, ce sera pas mal. Je vais vérifier ça. Par contre, je crois que j'ai plus rien à manger. Ah, si, j'en ai. Je vais juste regarder là. Euh... Il n'y a, a pas. Bonjour. Je me balade. Rien de grave. Hein. Non, ici, il n'y a pas de pelle. Le sac, on l'a déjà piqué la nuit d'avant. Et là, ici, voler, c'est compliqué. Il Alors, c'est bon de vous voir vous installer mon garçon. Comment la vie vous traite-t-elle ces derniers temps Pas trop mal. J'ai ma propre maison, je ne meurs pas de faim et les gens commencent à me parler de plus en plus. C'est bien, j'ai entendu dire que vous aviez pris l'habitude de chasser. Je l'ai fait, il y a beaucoup de gibier dans les bois c'est un problème. Non, au contraire, nous n'avons pas de loi stupide ici qui réserverait le jeu aux nobles et vous pourriez me faire une faveur et gagner quelques biens. J'écoute. Un de vos collègues chasseurs appelés Sambor. Vis dans son pavillon, il ne m'aime pas beaucoup, c'est un solitaire. Mais lors de sa dernière visite à la taverne, il a laissé tomber quelques observations sur des bandes de loups qui pourraient devenir un problème. Découvrez ce qu'il sait et je vous récompenserai. » Donc d'accord, ok, je vais essayer de lui parler. Alors, le problème étant que c'est la nuit qui tombe. Allez voir Sambor maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit une superbe idée alors je ne sais plus où on, a, où on avait dragué, on avait dit qu'on cherchait une cultivatrice niveau 3, donc c'est pas de ce côté. Je ne sais plus où on l'avait euh, dragué. Il me semble que c'est en fasse là-bas, mais je suis pas sûre. Quand est dans le côté. On a de quoi manger sur nous ou pas du tout Rien. J'ai tout posé. Non, il y a des petits pains, il y a des petits pains plats, ça fera l'affaire. Donc on va aller là-bas, parce qu'effectivement, sans bord, il y a les loups. Les loups, moi j'ai une façon, euh... je suis tellement habituée avec la hache en fer, euh, ça fait plus de dégâts. Mais euh, à la lance, je risque souffrir. Donc euh, je pense que quand le jour va se lever, on partira pour aller voir ce cher sans bord donc on va le mettre quand même euh, au niveau du journal ok histoire d'Halloween il faut qu'on attende le lendemain et Unighost il nous demande d'aller parler à Sambor voilà donc on va l'afficher ça ok après c'est y aller comme un bourrin avec une chance sur deux de mourir la nuit hein, vu qu'on y voit donc moi bon, à ce qui me concerne euh, je ne rush pas voilà, euh, ça n'y comptait pas, je ne rush pas. Je prends mon temps. Euh, et c'est un jeu qui fait pour prendre son temps. Alors, je vais ramasser des petits bouts de bois, des machins, voilà. J'ai une nuit à faire passer, donc euh, je m'occupe. Je m'occupe, je m'occupe. Je vais ramasser euh, des petits champignons, euh, le temps que la nuit passe. Je vais déjà aller voir là-bas. Euh, il ne peut pas courir, je suis déjà trop lourd. Déjà. Elle n'est pas couchée la vendeuse Non, Bien euh, à toi. Que je te vende déjà ce que j'ai sur moi qui me prend du poids, c'est-à-dire les mines-pertuis. Champipi, je garde. Hop, les pierres, je garde. Euh... Bah, C'est tout, cher homme. Vous pouvez. Ah non, et la, et la hache là à 28. Ok, échappe, échappe. C'est très bien, monsieur. Vous pouvez aller dormir. Alors, je crois que ma dulcinée c'était ici, hein. si je ne m'abuse. Ma future dulcine euh, C'est une niveau 3 en champ. Euh, Dobrova, non Je ne me rappelle plus. Bah, aucun recrutable. Ah. Et euh, Walda niveau 1 en champ. Et Dobrova, non Dobrova, elle n'est pas recrutable, Dobrova. Non qu'on qu a ici alors en on... dame je crois que c'est à Branica qu'on avait dragué en fait hein elle est en diplomatie elle est pas mal mais c'est pas ce qu'on veut et elle euh... Bueno machin là elle n'a pas la recrutable c'est bizarre euh... non il y a que ces deux là bon mais euh... Je vais de mon côté m'occuper là à ramasser pour la nuit. Alors on a pris un niveau de, dans la survie. On va mettre le point tout de suite. Euh, ce que j'allais vous dire, c'est que de mon côté, et je vais faire passer la nuit. Je vais ramasser des bouts de bois. Je vais ramasser euh, plein de choses et euh, pour les revendre. Et On partira voir sans bord euh, pour voir ce qui se passe. Donc le point là, d'accord, on va le mettre. Euh... Faut en faire, je crois que c'est pour la résistance au poison. Pour ça, c'est pas encore valable. Euh... Je crois que c'est solide comme un chêne que j'ai mis moi dans ma partie. Plus 10 de santé. Survivant, euh... non, on va mettre plus 10 de santé. On va le mettre là. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que euh, le temps que la nuit passe, je vais sûrement voler 2-3 petites choses par-ci, par-là. Euh, je vais récolter euh, du bois, je vais récolter euh, des petits champipis, enfin ce que je trouve autour de moi. Et on se retrouvera après, au moment où le jour se lève, que j'ai vendu tout ce que j'avais. Alors, euh, je ne sais pas, j'en suis à 157 pièces d'argent. On va voir ce que la nuit me réserve. Je vais manger un petit bout. Donc, on va manger les champignons. Voilà. Et euh, on se retrouve après, dès que le jour est levé, que j'ai tout vendu. Et puis, euh, on ira voir sans bord. A tout de suite. Ok, donc on se retrouve au matin. Mais le problème, c'est que ce que je n'avais pas calculé, c'est que c'était la fin de la Saison! Donc, euh, j'étais en train de faire euh, mon petit poète-poète, en train de. Euh, j'ai dit. Euh, Rendez-vous au, au lever du jour. Et il euh, n'y ben, a pas eu de lever du jour, puisque euh, j'ai pris cette quête. Euh, donc, euh, avec vous. Et le problème, il est que euh, changement de saison, euh, ça veut dire retourner casse-départ. Donc, euh, ben voilà quoi. Je me suis retrouvée dans ma maison. Bon, j'en ai profité pour vider mes poches parce que j'étais très lourd. Euh, donc, voilà. Et euh, j'ai réussi quand même à voler une pelle. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire notre petit jardin. Oui, oui, j'ai réussi à voler une pelle. Je ne me suis pas fait prendre. Donc, euh, on va aller voir Sambor. On ira parler euh, à Halloween. Puisqu'il fallait attendre une journée, la journée elle est passée. Donc là c'est le matin, on va vite partir euh, voir Halloween. Sur le chemin, on regarde si on trouve du millepertuis, etc., etc. Comme d'habitude, on ne va pas trop sur se surcharger. Euh, aller voir Sambor, c'est risqué. Il y a beaucoup de loups. Euh, normalement, euh, moi c'est plus à la hache, en fer que je l'ai fait. Euh, je fais gaffe un sanglier ici qui ne me voit pas parce que j'ai pas envie de me faire bouffer tout de suite. Et, euh, tout simplement, il ben, euh, y a beaucoup de loups, on en a voir, c'est en bord. Donc, à la, ça va, mais là, quand on recommence une partie, on se sent un petit peu tout nu. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est euh, pas toujours terrible. Alors, c'est ce que je vous disais à la mise à jour, hein, maintenant. Vous allez voir, souvent, en train de discuter entre eux euh, dans les villages. Hein, donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je voulais vendre... Euh, il est où C'est elle, hein Dobrava Non je euh, euh, voilà. Je vais lui vendre ce que j'ai en trop, et on va foncer voir euh, voir sans bord. Donc je vais lui vendre effectivement hop, les bâtons. Euh, je vais lui vendre les deux pierres. Ça, je vais les lâcher ces bâtons que j'ai piqués. Donc euh, je peux pas les lâcher. Bon, d'accord. On va rien dire. Les trois pertuis c'est toujours ça. Et puis, on a 3, 4, 5, 5 lances. On va falloir faire super gaffe. Hein. Euh, voilà. Donc, on va aller voir bord. Sans bord est à 500 mètres d'ici. Donc, j'ai fouillé un petit peu partout euh, ici. Et donc, j'ai trouvé la pelle. Euh, je l'ai volée. Et euh, donc, comme ça, on a notre petite pelle en bois qui durera pas, certes, Vitam Eternam. Mais au moins, on a notre petite pelle en bois pour faire nos petits trucs qu'on a à faire. Donc, on va se rendre vers chez Sambor en ce nouveau jour où il pleut. Qui est déjà, ça ne donne pas envie d'y aller. Et on sait très bien que Sambor n'est pas une partie de plaisir. Donc, on va faire gaffe. Est-ce que j'ai ma hache sur moi euh, Ouais j'hésite à me refaire euh, ouais non ouais, je vais me refaire une euh, des lances hein. parce que les loups euh, le problème étant que c'est pas un loup qu'on m'a rencontré mais une autre hein. donc euh, je préfère avoir quand même euh, plus de lances par sécurité donc on va pas s'attarder hop hop je récupère les rondins. Moi, je fais tout ce qui est euh, ramassage et machin. Je trouve que ça va plus vite avec, euh, avec la manette. Je fais un mix manette-clavier. Euh, la chasse, je la fais pas la manette. Euh, mais euh, tout le reste, je fais quasiment à la manette. Quoi. Donc, euh, là, par contre, pour la croyez-moi, je n'aurai pas la manette. Je serai au clavier-souris. Voilà, donc on va mettre nos euh, lances prêtes à nous défendre. Donc, sans bord, 396 mètres, 1000 pertuis. Euh, on va quand même prendre. Je suis folle. Je vais vers des loups et je ramasse du mine pertuis. Mais bon, on n'est pas riche. Le problème étant qu'après qu'on a parlé à sans bord, on pourra se taper de toute façon pour euh, si on si ne on meurt pas, on pourra se taper pour euh, pour revenir à notre ville. Alors, on va avancer mollo, piano, on regarde et on écoute parce que c'est sale bête. Je trouve que c'est les bêtes les plus hargneuses de ce jeu. un bon paquet de mine pertuis ça fera pas de mal au porte-monnaie j'en ai oublié un hein? alors 303 mètres hein? alors est ce qu'il on fait gaffe hein? loup sanglier tout ça pas trop envie de se friter avec dès le départ on n'est pas encore euh, des super pros de la chasse hein? D'autant plus que ces sales bêtes peuvent nous attaquer par derrière. Y arriver, oui, alors hop, du mine perdu. On a la journée hein, pour aller voir son bord. Euh, hop, je veux quand même de l'argent, c'est le, le minima. D'autant plus qu'après on va être en hiver et le mine il n'y sera pas. Et euh, après ça va être l'automne et l'automne vous savez qu'on a nos taxes à payer. les, les sous qu'on qu qu se prend là. ça ça déjà de moins à plutôt que passer tout un hiver à ramasser des cailloux, du bois, des cailloux, du bois. Donc on est à 124 mètres, hein. mais ne crions pas victoire. Il faut bien regarder partout. Hein. Bien bien regarder partout. 60 mètres. Deux solutions avec 100 bords. On arrive soit du côté des biches et c'est beaucoup moins embêtant, soit on arrive du côté des loups et là, c'est plus embêtant. Donc, on a son bord ici. Qui êtes-vous et que voulez-vous Je suis Rassimir, le neveu de Lordan. J'ai entendu dire que vous aviez des soucis concernant les loups. Lordan, un grand homme, c'est une honte que nous l'ayons perdu. Si vous n'êtes que la moitié de l'homme qu'il était, vous pourriez bien mériter mon temps. Alors, qu'est-ce que c'est Donc, à propos des loups. Il y a deux groupes qui, se sont, euh, qui ont vite grossi. L'un a traversé les plaines entre Ornica et Gostovia. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'ils jusqu'à ce qu'ils mordent la chair pourrie du nigoste. Oui, c'est vrai qu'ils ne l'aiment pas du tout. Hein. L'autre se ressemble autour du lac au sud. Je parie qu'ils vont bientôt commencer à venir à Denica. Devons-nous les tuer Tuer une meute, il faudrait un grand groupe de chasseurs pour cela. Et même dans ce cas, nous perdrions beaucoup de braves gens. Non mais, euh, les villageois doivent être alertés et préparés. Bien sûr, je veillerai à ce que ce soit préparé. Donc nous allons parlé à bord. On va aller faire un tour quand même euh, à la maison de Sambor. On côté. Ils sont fous lui, je crois qu'on le vole hein. Ils sont trop complets. Le cuir. un couteau. Ici, on a quoi Une hache en pierre. Hein ouais, bon. Ouais. Bois de chauffage, je risque peut-être peut être un lourd. Ça m'évitera de le faire. Là, là, je suis toujours avec le casier. truc en osier. Ici, on a quoi des plumes ouais mais pour l'instant on n'a pas trop besoin à part euh, si vous jouez euh, à l'arc non on va se prendre les planches sans bord sans fou complet hein. vous pouvez lui voler tout pas son souci De super lourde par contre, mais je m'en fous, je vais me re -taper. donc euh... je vais prendre hein. euh, ici. Il n'y a plus rien à voler. Il y a encore des planches là-bas, mais j'ai peur de plus avancer. C'est dommage. Là, je suis plus du tout habitué à là. J'avance plus du tout. Euh, je suis plus du tout habituée à, à ne pas avancer justement. Hum, en vrai, je vais jeter les bâtons. Je pense pas que ça ça fasse euh, énormément de, de l'est. Euh, je pense que c'est planches qui prennent beaucoup. Euh, ici ça, X F. Euh, ça, on peut le jeter. On n'a plus besoin. Est-ce qu'on est un peu plus léger. Pas vraiment. Hein. Euh, là, ça. X. Je vais jeter toutes les... Euh, hop. Euh, à Champier ça là, on peut la vendre. Le son, on le garde. mine per ta, ta, ta, ta, ta, ta Boîte chauffage. Le cuir, on garde les planches. La caisse en osier. Le panier en osier, on peut les revendre. Hein. 10 et 30. Et puis, eh bien, on va se retp. Est-ce que je suis un peu plus... Oui, je suis un peu plus légère. Tout va bien. Donc, échappe, se débloquer, en re-atterrit à Gostavia. On va aller vendre tout ce qu'on a volé. Et on va aller donc dire à Unigost ce que euh, nous a dit Sambor. Et en même temps, on parlera à Halloween sur le chemin puisque c'est les deux quêtes qu'on a pour l'instant euh, qui font partie des quêtes histoire hein, et qui permettent de débloquer euh, les, euh, les bâtiments, le nombre de bâtiments. Comme vous le savez, le jeu est divisé en deux sortes de quêtes. Vous avez les quêtes principales, les quêtes histoire avec Unighost, Alvin et le nouveau qui vient d'arriver là pour les défis. Maintenant, euh, vous avez aussi les quêtes secondaires qui sont à peu près toujours les mêmes, mais qui sont quand même utiles parce qu'elles vous font gagner des, euh, des points de réputation, des points en artisanat ou autre selon ce qui, ce qui vous est demandé. Alors, répétitives certes, mais intéressantes au niveau de votre, euh, de votre gameplay et de votre, euh, de votre avancement et de votre euh, progression pour les bâtiments. Alors, quoi de neuf, Alvin je, je suis fatigué du conflit entre ma mère. Et Joronieva, son fils d'Alebor, ne veut pas laisser ma petite sœur Olga seule. Ok Je comprends que ce n'est qu'un jeu pour lui. Après tout, quand j'avais son âge, je jouais avec Dobro Dobromira, sa grande sœur. J'étais un chevalier avec un bâton au lieu d'une épée. Mais je défendais son honneur. Comme le font tous les chevaliers, c'est adorable. De toute façon, vous êtes un idiot. Je pense qu'il a besoin de quelque chose pour l'occuper et l'éloigner de ma sœur. Pour que vous puissiez vous aussi avoir un peu de paix, hein euh, Ça serait bien. Ok donc, on a une quête avec Halloween à finir. Donc, Halloween, il voudra quoi Il voudra que je donne un bâton au gamin. Donc, on va ramasser un bâton sur le chemin. Et puis, euh, on va le donner au gamin. On aura un petit pain. Alors là, je vais repasser à la manette. Ok. Et on va aller parler... Euh, au voleur d'unigoste Ou à unigoste Je ne veux pas trop en dire Alors Où est ce cher unigoste Toujours fourré à la taverne Non Non non non Chez la voisine peut-être euh, Non chez lui Pour une fois ça change Non c'est le gamin ça C'est toi qui veux un bout de bâton Non c'est pas lui Alors il est ouf unigost il est là Évidemment, quand j'y vais, il se casse. Et Ghost Allô, je vous parle. Alors, qu'a dit Sambor Eh bien, c'est un solitaire qui se cache dans les bois, mais il connaît le terrain par ici, et il pense que Gostavia et Denika devront bientôt faire face à des attaques de loups. J'avais peur que j'avais peur que ce soit quelque chose comme ça. Voici votre première récompense grâce à la dernière collecte de taxes à laquelle Sambor s'est conformé. Qu'allez vous faire? Je vais m'occuper de la défense ici à Gostovia, mais j'ai besoin de vous. Vous vous assuriez que, que dénica est aussi préparée. Allez-y et convainquez Dagobert de construire des palissades. Ils seront prêts à tout. Je vous en donne ma parole. Ok. Et le petit haut à qui je dois parler, il est où Il est là-haut. Euh, d'aller-bord, d'aller-bord, d'aller-bord ça c'est euh, Helmut euh, où oui, est d'aller-bord c'est un petit trouve normalement euh, d'aller-bord voilà, on est dans la maison-là oh là là les bugs Vous voyez un petit peu Bon, nos commentaires. Alors, je dois viser au bon moment. Hop. Salut, tu es d'aller c'est ça Vous avez l'air très fort pour votre âge. Avez-vous déjà pensé à devenir chevalier C'est mon rêve, être un chevalier. Non, mais j'en sais beaucoup sur eux. Avez-vous entendu dire qu'ils commencent tous à apprendre à se battre avec une épée en bois, déjà à votre âge On pourrait... Où pourrais-je trouver une telle épée et non un, che et non un chevalier Il se trouve que j'en ai un avec moi et je peux vous le donner parce que vous êtes clairement digne. Je suis honorée. Elle peut sembler insignifiante, mais c'est une excellente arme d'entraînement pour un aspirant chevalier comme vous. Donnez un bâton. Ça ressemble un peu à un bâton ordinaire pour surprendre vos adversaires. Et savez-vous euh, ce que font les chevaliers en dehors des batailles Ils montent à cheval cela aussi, mais surtout, il protège les femmes et les enfants du danger et veille à ce que qu'aucun mal ne leur soit fait. Vraiment, cela représente beaucoup de travail. Oui, c'est le principe le plus important de la chevalerie. Parfait, merci pour l'épée. Maintenant, je vais pouvoir défendre les dames et les enfants. De rien, jeune maître, je vous en prie. Alors ça, par exemple, je ne l'ai pas eu. Euh, donc ça, ça doit être un nouveau dialogue. Par contre, voilà, hein, encore des bugs euh, assez euh, voilà, assez louches. Et euh, dans ma partie, j'ai des, des, des, des niveaux 3 qui ont les greniers. C'est une atrocité. Honnêtement, c'est une atrocité. Euh, c'est infernal. Euh, on va les boire un petit coup. C'est infernal. J'ai des penjies qui se coincent en haut des greniers. Alors quand, euh, quand ils sont au bord, ça va. On arrive à leur parler. Mais euh, après, euh, s'ils sont trop profondément dans le, dans le grenier, euh, hum, c'est chaud. Donc. Qu'il faut qu'on aille parler à. Alors attendez. Journal. Sur combien 25 minutes. Euh... Alvin. Donc on revient parler à Alvin. Il va nous donner un pain plat. Hein, ce qui est pas. Euh... On va pas y cracher dessus hein, sur le pain plat. On débute, hein, on n'a rien. On pourra venir tuer les vaches la nuit, mais ou les oies. Mais bon, on va bah, éviter. Il ne faut pas être trop gourmand. Sinon, on se fait vite attraper. Alors, Alvin. Alvin. Ah Al oh là là, Alvin. Salut, j'ai résolu votre problème avec Dalbord. Oui, je l'ai vu courir dans le village avec un bâton. Vous devez avoir une incroyable dent de persuasion. Ce jeune homme n'écoute personne. Vous m'avez donné l'idée avec cette histoire de bâton et de chevalier. J'ai reçu ce paiement de Dobromira en guise d'excuse pour le comportement de son frère. Mais je pense que vous l'avez mérité. Tenez, prenez-le. Merci. Pas de problème. Parfois, elle me donne des choses de la taverne de sa mère. Oh, vous êtes proche euh, Non, je ne sais pas. Très bien. Alors, à bientôt. Ok, donc on a fait la quête d'Halloween. Et on va nous manger. On va se manger, bien entendu, notre petit plat. Et on va vendre tout ce qu'on a à vendre. On va se manger. et manger, vient de sécher. voilà allez on va les vendre tout ce qu'on a tiens il y en a encore là hop je pense qu'on aura un lapin on va regarder ce qu'il y a comme quête au passage on va d'abord vendre hein, à la limite on va vendre à, à Dobremir, qui normalement est là avec ses vaches évidemment il suffit que je le dise pour qu'il n'y soit pas très contrariant le jeu très contrariant alors, on a une quête ici. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait lui Attention. Puis-je vous aider J'ai soif, il me manque l'ingrédient principal de ma bo boisson préférée des baies. Euh, Aurez-vous l'amabilité d'aller m'en chercher Bien sûr. Allez, on va le prendre les baies. J'en ai pas sur moi, j'en ai pas ramassé. Non Non, il y en a juste à côté. Allez, on va les vendre en même temps on lui ramène ses baies. Voilà, il y en a ici. Je persuadée persuadé d'avoir amassé euh, des baies. J'ai dû rêver. Alors, on en prend, on s'en prend pour nous aussi. Ça peut toujours dépanner. D'autant que ça euh, fait la soif et la faim les deux. Ok. Donc, ici, quoi de neuf au niveau de ces dames On a agriculture 2, 2. On reprend un petit peu de stamina. Et ici, agriculture 1. On laisse tomber. Vous êtes d'accord avec moi On laisse tomber. Alors, on va aller porter. Euh, Puisqu'on a aussi la quête euh, histoire là. Bonjour, chers voisins. Euh, faire quelques quêtes. Deux, il faut faire trois quêtes pour les voisins. Et faire un flirt réussi ça c'est pas encore pour tout de suite donc on va aller voir alvin euh, attendre le prochain été ah, il va me donner mon pain que le prochain été euh, et Unigost, il faut qu'on aille parler à dagobert donc euh, ça ça sera pour le prochain coup on finira on va finir sur le jardin donc on va faire une faut encore cette quête peut-être va valider le truc voilà. En jugé par la couleur de vos mains, je n'aurai pas soif sur longtemps. Vous avez un œil attentif, voici les baies Donc même ça, c'est langage de départ là dans la nouvelle partie pour le let's play qu'on m'avait demandé. Euh, C'était pas ça du tout au départ. Hein. Quand là moi, au niveau de ma partie où j'en suis, j'ai pas eu euh, ce style de, de, de, de dialogue dès le départ. Donc ils, euh, ils ont bien tout revu euh, depuis le début et c'est pas mal. Donc ça me permet aussi moi de voir le jeu d'un autre œil, puisque j'avais pas ça. Euh, donc, vous avez un œil attentif. Voici les B. Merci pour votre peine. À la prochaine. Il nous a donné un sac ordinaire. Euh, et on a pris un point en diplomatie. Alors, on va aller revendre ce qu'on a. Euh, on va mettre de la connaissance en diplomatie. Voilà, niveau 1. Pour pouvoir après passer niveau 2. Où on en est de nos quêtes euh, histoire hein. Donc euh, toc toc toc toc toc, d'Agobert. Ici, on a bien fait nos quêtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Un flirt réussi. Encore faut-il que je trouve ma dulcinée niveau 3, moi. Donc, on va aller vendre tout ça ici. Hop, voilà. On va aller vendre donc euh, on va vendre notre âge de pierre qui est consumée, de façon de parler. On va vendre euh, le seau. On n'en a pas besoin au début. Donc là, on a eu des bottes en fourrure et tout. C'est cool ça. Le mine pertuit. On peut le vendre. Le mine pertuit que j'ai volé à 100 bords on peut le vendre. Euh, le cuir que j'ai volé, je peux le vendre. Les planches, je les garde. La petite caisse en osier, on peut la vendre. Le petit panier, on peut le vendre. Le bois de chauffage. Que dire? Les deux bâtons déjà. Voilà. Euh, le bois de chauffage, on va le garder. Euh, voilà, les baies, on en a deux. Donc on peut lui vendre. Euh, et sac ordinaire, je pense que. On verra, mais je pense qu'on pourra lui, lui revendre puisqu'on avait volé l'autre, si vous, vous rappelez bien, dans le premier épisode. Donc, il me semble que c'était à c'était là-bas hein, qu'on avait. Euh, Abranica qu'on avait euh, là parce que là vraiment niveau 3 je n'en ai pas mais bon on va commencer à flirter peut-être que euh, on est 55 désolé elle ne me connaît pas assez bon avez-vous une minute euh, récemment je me suis mis à la chasse ok Je peux vous dire, désolé, elle ne me connaît pas savez vous une minute Hop. Toujours pas. Elles étaient dures à l'époque, elles raguent, hein? 20 ans. Euh, Avez-vous ce noble Non, ça, on abandonne. Ok, je m'en vais. Ici, toi, tu viens d'arriver à Adelina. Elle, elle n'est pas à Slavandas. Ici, on a Bertha, niveau 2. Non. Ici, on a niveau 1. Je ne pas. Donc, j'ai bien envie euh, d'aller... Des fois, ils se mettent là, maintenant. On a que la vendeuse. Et apparemment, elle aurait une quête. Il hein. euh, y a quelqu'un qui a une quête par là. Euh, qui c'est qui aurait une quête Ah non, c'est... Euh, je pense que je suis sur la quête de parler à Dagobert. Voilà. C'est pour cela. Mais Dagobert, il n'est pas ici. Dagobert, il est euh, à Denika. Voilà, donc ça fait loin quand même. Donc, on va aller vite fait, vite fait, je dis bien vite fait de l'autre côté. Voir si entre deux serait apparue une demoiselle. Niveau 3 en agriculture. Voir niveau 3, niveau 2 en artisanat. Niveau 2 en agriculture, en artisanat. Ça, c'est les premiers critères que moi, je prends euh, pour ma future épouse. C'est qu'au moins en artisanat et en culture, elle est un bon niveau. Alors, si elle a un niveau 2 en culture, en culture mais un niveau 3 en artisanat, c'est bien. Si elle a un niveau 3 en culture et un niveau 2 en artisanat, c'est bien. Pour commencer, c'est le meilleur des trucs à avoir. Voilà, l'agriculture, l'artisanat. Pourquoi Parce qu'après, si vous avez remarqué dans vos dialogues, ils vous disent tous Ah ouais, mais mon métier, il est sale, moi, ce que j'aimerais, c'est la couture. Alors, je peux vous rassurer, même quand vous les mettez dans la couture et que vous leur demandez, vous dites, ah ben ouais, mais mon métier, il est sale, mais j'aimerais bien bosser dans la couture. Euh, mais dans la couture. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, euh, bah, mais ils ont vraiment envie de travailler au niveau de la couture. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la couture C'est l'artisanat, donc automatiquement. Voilà, donc il faut essayer que d'anticiper un petit peu comment vous allez tourner les choses. Que votre femme, au début, elle soit cultivatrice. Mais après, ce sera la femme du maire. donc euh, Enfin, la femme du, du chef du village. Donc, euh, ce sera mieux qu'elle soit à l'artisanat, quand même. Donc, ici, Diplomatie 3, Champ 1, mon Dieu, au secours. Je ne vais pas prendre un homme. Toi, tu es... Oh là là. Bon, on va leur parler. De toute façon, euh, un flirt réussi... Euh avez-vous entendu euh, je reviens de mon travail des champs oh, elle n'a pas aimé allez, je prends un râteau Ida c'est une vendeuse ici Kanuka ici Ewalda, elle ne fait pas partie mais euh, le flirt hein, ça va être chaud chaud chaud chaud, chaud hein Donc, on va rentrer à la maison. On va passer la nuit. Hein, le flirt, tant pis, on attaquera plus tard. Là, je vois une perdue. Je les reconnais euh, même la nuit. Hein. Voilà, hop, sur le chemin du retour, tant qu'il ne fait pas une nuit totale. Hein. Déjà, va trouver sa dulcinée. Hein. Voilà, pour valider ne serait-ce que la quête. Moi, j'ai pas envie de d'aller draguer toutes les filles qui passent. Je vais plus retrouver ma maison. Euh, je vais pas draguer toutes les filles qui passent. Ça m'intéresse pas. Euh, D'autant plus qu'après, je vais pas la retrouver. Euh, je saurais plus où aller. Déjà que je sais plus où est la première qu'on a dragué. Donc, euh, bah, je préfère me focaliser sur une. Et, euh, et après, bah effectivement, la, la, soit, comme je vous avais dit, construire une deuxième maison et la faire venir dans mon village. Et elle travaillera pour moi. Et ce sera d'une pierre deux coups, puisque je draguerai la seule voisine que j'ai. C'est une possibilité. Mais encore, faut-il la trouver. Et je, mais je regarderai dans l'épisode 1, mais il me semble que euh, on avait bien trouvé un niveau 3. Mais par sécurité, on vérifiera. Si c'est pas le cas, euh, dans le prochain épisode, ben, il faudra qu'on trouve notre ciné niveau 3. Je risque peut-être d'aller me balader avec vous euh, dans les autres villages. Ce qui vous permettra de voir les différents vendeurs. Euh, bien que j'avais fait une liste, euh, je vous l'avais, me semble, je l'avais donnée dans un des tutos, ou je ne sais plus, euh, où euh, je vous donnais la liste des vendeurs. Et où c'est que vous pouviez les trouver. Donc, euh, et qu'est-ce qu'ils vendaient et à quel prix Oui, j'ai pris le temps de noter tout ça. Donc, euh, voilà, pour, ça m'évite de chercher, moi, personnellement. Et puis, euh, et puis quand même, c'est plus agréable de savoir, ah, être j'ai besoin de ça, ben, c'est ça, c'est là que je vais le trouver. Donc, je me suis quand même mis super loin, mais bon. Ça va, c'est pas la mort non plus, hein, pas abuser. Donc, on a une petite pelle, donc on, on s'enlèvera ça le jour levé. On va aller voir notre petit piège pour voir s'il y a un petit lapin dedans. Il y en a un. Hop. On va l'activer. On va se rentrer dans notre petite maison. On va s'allumer le feu. On va se faire cuire ici le petit bout de viande. Voilà. On va regarder ici qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse donc vous voyez, hein, j'ai volé la pelle donc je vais la prendre sur moi on a un sac, donc je pense que celui-là on pourra le revendre, d'accord euh, ça à rien comme il va ce 100 et celui-là 50, 30 Ouais, mais je préfère revendre celui de 30, celui-là il est très très bien donc euh, là les baies, on va les garder sur nous on peut peut-être mettre le bois de chauffage dans le si j'ai la place, dans le coffre non, j'ai plus de place encore on fera, on fera notre champ le lendemain donc c'est pas trop gênant le cuir on le revendra parce que nous on n'en a pas l'utilité pour le moment donc euh, voilà euh, les bâtons on va les revendre puisqu'on fera une maison une autre maison en pierre et puis euh, quelle heure est-il dans le jeu carte euh, il est 20h50 je pense que c'est la bonne heure pour faire faire dodo à notre personnage. Hop. Et au matin, on fait notre chant. Alors, euh, hop. Donc, on va enlever euh, avec la pelle donc, les souches d'arbres qui nous dérangent. On va l'équiper. On va la mettre en 1. Euh, ma hache, je vais l'équiper. Je vais la mettre en 2. Et puis voilà, c'est tout. Alors, euh, je vais équiper... Hop, ça c'est ma gourde. Voilà. Je vais enlever cette touche d'arbre qui m'embête. Voilà. Je vais enlever celle-ci qui va m'embêter. Allez, voilà. Euh, pourquoi Parce que si je fais la maison d'adulciné, je vais la faire ici. Et face à moi, bien sûr. Donc, le champ, le chant, le chant, le chant, le champ. Le champ, le champ. Euh, on va enlever les souches d'arbres. Je suis lourdain. Euh... Euh, je ne je, je suis pas accroupie. Hein. Elle est immense, cette souche d'arbres. Je suis accroupie. Non. Non, non. C'est la souche qui est immense. Du coup, il veut pas... Euh... Ah Et du plantain là, euh... Hop. Voilà. Alors, attendez. regardons ce qu'on a qui pèse autant. On a des bâtons, des rondins, on en a trois. Alors, ce qu'on va pas s'embêter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser devant, un petit peu bazar. On va essayer de, de, de, de faire pas trop bazar. On va poser euh, ben, ce qu'on n'utilise pas là, c'est-à-dire euh, les bâtons X. On fait X, E et F pour faire tomber des affaires qu'on ne veut pas garder. Les rondins pareil, X, E, F. Et les planches, on va les faire tomber X, E, F. Voilà, on est un peu plus léger euh, devant la maison. Comme ça, pas de problème. Alors, je pense que le champ pourrait être sympathique. Si on regarde par rapport à la maison, euh, on pourrait faire la maison de la futur future du ciné, pas tout de suite, hein, tant qu'on ne l'a pas trouvé. Mais ici, et on pourrait euh, se faire le champ euh, à côté de la maison. Je pense que ça peut être sympatoche. Euh, on va enlever ça. Voilà. Donc là, on a mis notre piège à lapin. Je pense que... Ouais, mettre la, la, la maison de la voisine en face. Ici. Donc, va falloir couper de l'arbre. Hein. On va enlever la souche. Euh, et euh, on va ramasser évidemment ce qu'il y a à ramasser pour pas le perdre Donc on nettoie bien euh, là où on va faire notre petit champ Donc on peut dire que euh, ouais euh, hum. Ah c'est un petit peu embêtant parce que ça aurait été sympa là Le champ Hop. Hop. le champ à côté de la maison ça peut être sympa alors est-ce qu'il y a des trucs à, à ramasser des petits bouts de bois euh, là non enfin, c'est pas un truc à B je fais très attention à garder euh, les B si j'en ai à côté. Alors, est-ce qu'on peut faire le champ là euh, en 6 par 5 euh, Alors, Q ici. Les champs, c'est ici. Non. Hop, n'importe quoi. Hop, les champs, ici. Hop. Est-ce qu'on peut se faire un champ ça va être du 3 ici et ça va pas passer j'en suis à 4 5 ça va pas passer 5 et voyez si je me décale sur la droite, il ne va pas me le prendre. Alors, comment on peut faire ça euh, Peut-être. Euh, un piège à lapin, là, je ne peux pas le déplacer. Non. Je confonds avec un autre jeu. Euh, ben, écoutez, en attendant, on va se faire le champ là. Hein. Euh, on va couper les arbres Hop. nouveau bâtiment stockage des ressources Hop. après c'est selon ce que vous faites dans le jeu où vous euh, vous allez débloquer les bâtiments plus vite que d'autres hein. Là, moi, c'est le stockage de ressources. Euh, vous, ça sera peut-être autre chose que vous, vous allez... Euh, je vais jeter mes rondins là-bas devant. Je dirai pas, mais ça pèse ces petites choses. Et euh, vous, vous n'allez peut-être pas tout de suite euh, ben, euh, déblo débloquer les mêmes choses que moi. Tout dépend. Vous, vous l'avez vu, j'ai passé du temps à... Euh, accueillir des champignons, etc. etc. Donc, euh, ça, ça a joué. Donc, c'est peut-être pas les mêmes choses que moi que vous allez débloquer. Donc ici, on pourra mettre la petite maison de la voisine. Je pense que le champ, là, il passe quand même. On va enlever euh, le, le petit pignon là qui va nous gêner. Ici. Ici. On a une pierre là. Alors, voyons voir ça. Est-ce que là... Euh... Hop, hop, hop. Est-ce que là, ça va passer L'embêtant, c'est que la carte a été faite sur des losanges. Ça, vous, vous le sachiez. Donc, le problème étant, c'est que... Euh, voilà quoi, c'est... On ne pourra pas faire un champ de droit, c'est impossible. Euh, ou alors, je ne sais pas du tout comment font les personnes qui font des champs de droits. Euh, on est en 4. 4 sur 3, obstacle. Ça va pas être facile. Moi, je voudrais la voisine à côté quand même. Ou alors ici. On a les roseaux à côté. Aïe, aïe, aïe, aïe c'est compliqué tout ça. Euh, Comment j'essaye de penser de façon à pas devoir recasser. Bon, bien qu'au début, on, on casse hein, pour, euh, pour refaire après. Si je pars comme ça, j'aurais pu ma voisine en face. Alors, si je pars. Euh... Merde, non. Pardon. J'ai dit un gros mot. Euh... J'ai pas de marteau là. Pour, pour casser ça. Hop. Je vais chercher. Hop. E. Euh... On va prendre notre marteau. On va en profiter peut-être pour vider des choses là-dedans. Euh, les bâtons, les sur le bois de chauffage, la fourrure, le... les pierres, rondin ça passerait là-dedans? Non, je crois plus hein, qu'on a plus euh... Si ça passe, normalement, euh... on n'y a pas l'air de vouloir. Bon. Alors on a notre maillet, je vais casser le, le, le premier. Alors on a un peu faim, on va manger. On va boire un petit coup. J'aime va un pain plat. Voilà. On va boire un petit coup, notre gourdelle est vide. On va aller la remplir. J'aimerais bien quand même qu'on arrive à faire le champ avant la nuit. Donc, comme je vous ai expliqué dans, la, dans le tuto, hein, euh, enfin, pas dans le tuto, c'était pas réellement un tuto, mais comme je voulais l'ai expliqué, euh, avec le dernier patch du 22, euh, il y a des endroits où on c'est plus en français en fait. Ne hein. vous inquiétez pas, euh, normalement les développeurs devraient rectifier ça assez vite. Donc, ça, je vais détruire. C'est ça que je voulais faire. Donc, hop. Hop et on repasse euh, normal alors Q ici, on va y arriver hein? croyez-moi on va y arriver on va le faire notre champ 1, 2, 3 tant pis on n'aura pas la voisine en face on la mettra à côté 3, 4 on est sur 3 toujours 4 faut peut-être le marteau de... 2, 3, 4, 5. Et si je me déplace, c'est marrant ça, il me fait des... Ah voilà, 2 sur 3. 3 sur 3, 4 sur 3, 5, et évidemment on est bloqué par les arbres. Euh, ben, tant pis, hein. Vous savez quoi On va couper. Euh... On va couper ici. fera des bûches de toute façon on va couper euh, ici ça donne quoi ça euh... celui-là risque de nous gêner peut-être Vous rappelez ce que je vous ai dit dans la mise à jour quand euh, j'ai dit « Ah, ils ont enlevé le bruit euh, asthmatique que ce pauvre homme avait quand il courait. » Maintenant, on a un gros oh, « haouh quand il euh, coupe un arbre. C'est euh, très subtil. Alors, on va mettre le champ à côté de la maison. Hein. Écoutez, c'est mieux que rien. Hop Donc, évidemment, je vais jeter... Euh, les rondins. Les bouts de bâton. Voilà. Euh, alors, vous allez vous dire, ouais, mais tu pousses, pourquoi, machin, truc. Ah, je suis comme ça. Je suis comme ça. Vous me, vous me dites tous euh, en commentaire ce qui est très gentil. Ton village est super joli, etc., etc. Euh, C'est surtout que j'ai pas envie de recommencer 50 fois, quoi. Donc, euh, évidemment qu'au début, euh, quand on va faire notre premier champ, c'est pas celui qu'on va conserver tout le temps euh, bien sûr qu'il va bouger le champ là c'est vraiment notre champ de départ après c'est commencer à se planifier là exactement ce qu'on veut ah, essayer de se donner une image de son village futur euh, c'est ça le plus important donc on va essayer de se faire un champ donc 6 par 5 on va y arriver on y croit très fort normalement là il n'y a pas de raison l'autre côté étant un petit peu euh, en pente dommage parce que j'aurais bien voulu le faire à côté de l'eau, mais bon, c'est ainsi. On a notre petit truc à lapin là qui nous embête, mais c'est pas grave. Alors, euh, donc là, on est sur du 3. Donc, ça va pas, faut que je parte d'ici. Tout se calcule, tout se calcule. Ça reste un jeu de gestion à la base. Il faut vraiment essayer de se mémoriser. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre dedans, sinon il va me casser les pieds. Encore des trucs qui bloquent. Hein. C'est impressionnant. Il hein. suffit qu'il y ait un bout de caillou. Un petit truc de rien du tout. Et ça va nous prendre la tête. Hein. Alors, hop, on reprend notre champ. On va peut-être se mettre moins près euh, de la route. Voilà. Un, deux, 5 est-ce que j'ai arrivé à faire un 6 là? 6, 5, 5 plutôt comme ça voilà 5 sur 6 Voilà, comme ça on a de quoi euh, effectivement se faire à manger. ok ça c'est bon donc maintenant on va prendre donc euh, notre sac on l'a ici on va mettre celui-là dans l'inventaire on va prendre euh, notre engrais donc 6 x 5 30 on peut prendre les 31 c'est pas gênant et euh, on est en saison, ça, il faut y faire attention, on le verra après. Euh, mais euh, faut faire attention à vos graines. On est en saison, euh, toc, toc, Carte. On est en été. Euh, en été, au niveau euh, des graines, euh, on va regarder. On a notre champ de fées. On va déjà aller euh, mettre euh, l'engrais et passer là-haut. Et passer là où, F, on va mettre son autre sac ici. Toi, tu peux te ranger. On va prendre notre ou en fer. Je crois qu'on avait volé ça là aussi. Oui, on avait volé. En enfin, fait, on a fait que ça hein, au début. Un hein, volet euh, faut être honnête. F, euh, je te mets en 6. Donc, on va prendre notre ou et on va aller. Euh, faire notre petit garden. Voilà, 1 2 3 4 5 D'accord, 6 et 1 2 3 4 5 alors, il y en a qui font des tout petits champs au départ. Là, c'est à votre choix. Moi, je préfère commencer en mettant euh, voilà, tout ce qu'il me faut. J'ai une bosse. Alors, attention de mettre un champ. Voilà, ça m'a déverrouillé le stockage de nourriture. Mais de mettre un champ, attention, ça va vous faire payer des taxes. N'oubliez hein. pas ça. Voilà, donc là, on a notre champ. Donc, euh, au niveau de notre inventaire, euh, on a pris les graines, non. On a l'engrais. Par contre, on va regarder euh, ce qu'il faut planter au printemps. Bien ça, on vérifie. Inventaire, carte. Euh, on est bien au en été, il eh, vaut mieux vérifier, parce que des fois, trop d'infos, tu l'infos. Alors, euh, en été, en été, les graines de blé. Alors, toc, toc, toc, semé au printemps, récolté en automne, ou semé en automne, récolté en été. Donc, les graines de blé, c'est pas le moment de les mettre. Euh, les oignons, plantés au printemps, récolté en été. donc non. Les carottes. Euh, les carottes, elles peuvent être plantées au printemps. donc Non. Ou plantées en hiver. Non. Graines de seigle. Euh, toc, toc, toc, toc. toc. plantes peuvent être semées à l'automne et récoltées au printemps. Non. On n'a rien qui se plante. Hein. Ah ouais euh, Ben écoutez. Si on n'a rien qui se plante. Euh, alors, on a quoi euh, on est au printemps été, on, après on aura euh, printemps été automne et hiver. Alors automne, donc c'est peut-être pas la peine de faire un si grand champ. On pourra planter le seigle en automne et les carottes en hiver. On en a six. Donc on va se faire un tout petit champ. Et on jonglera. Je pense que c'est le mieux. J'ai posé mon marteau, non. Est-ce que je peux le détruire euh, Normalement, oui. Voilà. Euh, mais je, ouais, ouais, hop On va se faire un tout petit champ, en fait. Euh, de... Euh, on va dire de... De 6. Ouais, de 6. Comme ça, on va pouvoir le caler là, je pense, sans problème. Et on va... Euh, parce que c'est vrai, moi, je passe, pense avec les PNJ, je vois trop vite en avant. Euh, donc euh, là, c'est nous qui allons devoir le cultiver. Donc euh, au début, on va se faire 1, 3 par 3, ça sera très bien. Donc 1, 2, 3, et 1, 2, allez, allez. On le voit en bas, hein. Chant 1 par 2, 1 par 3. 2 par 3. On y va mollo. Et 3 par 3. Voilà. Hop. On va reprendre notre roue. Je l'ai posé, je parie, non Non, elle est là. Ok. Notre chance sera prêt pour la prochaine saison. faut y penser, par contre. À moins qu'on ait trouvé la ciné d'ici là. voilà donc on va pas mettre l'engrais sinon c'est foutu et donc on mettra la maison de notre chère et douce ici à côté histoire de dire voilà, c'est toi, toi qui va bosser hein, pendant le champ moi j'ai plein d'autres choses à faire madame donc on va, on va préparer un petit peu le terrain la nuit va tomber donc on a notre petit champ on n'a rien planté on n'a pas encore mis l'engrais parce que si on met l'engrais maintenant, euh, il faut planter tout de suite. Or, on n'a pas les graines qu'il faut pour l'instant. Euh... Je crois qu'une en vend, mais euh... ce ne sont pas des graines que je, je, je prends dès le départ. Il y a le lin, il y a, il y a encore tout ça. Mais là, nous, c'est de la nourriture qu'il nous faut. Et on a déjà débloqué pas mal de choses. Donc, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est ça. Par contre, donc, euh, ça va être compliqué là. Parce Ici, je n'ai plus beaucoup de place. Alors, maou, je vais la ranger. Euh, le sac, je vais le ranger. L'engrais, on va le ranger. Euh, les rondins. Hop. Voilà ce qu'on va faire, tant pis, on recoupera des arbres, de toute façon ça nous fait gagner du, du temps. Par contre, les planches, on va essayer de trouver de la place pour ça. Parce qu'au changement de saison, vous risquez de les perdre. Donc euh, ça c'est moyen. Donc la pelle on va la mettre. Il peut pas. J'ai trop de trucs là-dedans. Euh... Ça, on va le vendre. Vu que moi, je ne joue pas à l'arc. La pierre, on le garde. La paille, on le garde. Euh, les graines, on les garde. La fourrure, on n'a absolument pas besoin de la fourrure pour l'instant. Le cuir, on n'en a pas besoin. On peut le vendre. Ça fait de la place. On va ranger euh, nos planches. Il veut toujours pas. Euh, ben, bah dis donc une lance en bois ben bah, écoute on va se jeter euh, bois de chauffage on en a 7 euh, les rondins il veut vraiment pas me les prendre hein. euh, non je garde les bâtons sur moi les rondins il les prend pas hein. on a un tout petit euh, ça j'aimerais bien qu'il me prenne les rondins encore il y a une mais bon écoutez il veut pas les prendre on les laisse devant la porte inventaire toc, toc toc toc toc toc toc toc hop inventaire je vous fais faire des bêtises inventaire donc Ici, euh, les rondins, on fait X, E, F. Voilà. On n'est plus en surpoids. Les planches, on fait X, E, F. Euh, cailloux, X, E, e X. Voilà. Quand il y en a qu'un, ça va se poser un petit peu un petit bazar. Mais bon, on s'en fout. Maintenant vous avez accès à la porte d'entrée, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller boire un petit coup d'eau. On a notre petit jardin là qui attend la prochaine saison. qui est très bientôt. Voilà. Euh, ensuite, on change pour boire avec ici. Alors, est-ce qu'on a un petit lapin Avec tout le bazar qu'on a mis, si on a un petit lapin, c'est énorme. Alors ça, ça va vous servir à faire à la maison. Mais faites-la en dernier. Euh, ne la faites pas maintenant. Donc là, on n'a pas deux petits lapins. et rien du tout. Donc, on a quelques baies ici. Normalement. Hop. Alors on va se mettre à fond. C'est pas les baies qui. Oups, je vais manger du mini-partie au passage tellement je suis allé vite. Donc là, on a d'autres baies. Donc, je vais les reprendre. Comme ça, je me suis mise à fond. Voilà. de ramasser les baies, toujours pareil, c'est comme pour les champignons, ça vous fait monter votre survie. Alors, on a le temps, on a débloqué plusieurs bâtiments, euh, mais là, il n'y a aucun intérêt de les poser pour l'instant, on est tout seul. Donc, euh, c'est n'est pas bien d'aller poser un, un bâtiment, euh, à la limite, je préférerais faire le bâtiment de, de stockage pour ranger les affaires, mais bon. On verra peut-être dans l'autre épisode. Déjà, c'est trouver notre du ciné et puis, euh, et puis on verra. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de place dans le coffre, mais euh, bon, ça va partir, ça va partir. Donc on ramasse un max de blé, de de blé, de b. Je crois qu'il y a le blé. Je ne sais plus. Je l'avais noté. Euh, Est-ce que je l'ai là Je demande le papier. Euh, est que je l'ai là. Hop, alors, euh, qu'est-ce qui se plante en été Alors, euh, le blé, c'est au printemps ou automne, oh, Pardon, excusez-moi, c'est mon calepin qui est tombé. Alors, euh, vous avez le blé qui se plante au printemps et se récolte en automne ou qui se plante en automne et qui se récolte en été. Nous, on est toujours, on est bien d'accord, en été. Donc, pour l'instant, on n'a rien. Il y a les choux. Voilà, mais alors, faudrait aller courir pour acheter les choux. Celui qui vend les choux, les graines de choux, c'est à Baranica, c'est Norbert. Voilà, donc on pourrait à la limite aller s'acheter six choux, si vous voulez, avant qu'on arrête. On va vite à Baranica, en trombant. Et puis on, on va s'acheter des choux. Tout dépend de quelle heure il est. Que j'arrive pas là-bas et qu'ils dorment. Euh, map, carte. 18h35. Un hum, speedant euh, peut-être. Donc on a un champ de. Au niveau de la gestion, on a un champ, euh, voilà, 3 par 3, euh, donc ça fait 6, il faudrait aller acheter 6 graines de chou à Baranika. pensez que c'est faisable Allez, on y va. Allez, on va tester. Baranika. Donc, euh, comme je vous avais dit dans le tuto, maintenant, on peut se mettre un petit marqueur. Alors, c'est à Baranika ou à Branica euh, C'est à Baranika. C'est ici. On peut se mettre un petit marqueur dans, là, sur la map avec la touche F. Hop. Comme Ça, on sait où on va. On est à 300 mètres. On va faire vite. On va essayer de pas se choper euh, un loup, un truc, un machin. Je sais pas si je vais avoir le temps d'arriver jusqu'à là-bas. J'ai rien pris hein, pour me protéger. Rien du tout. 200 mètres. Ça fait du bien de plus entendre nos petits bonhommes asthmatiques là. Il me faisait mal au cœur. Euh, J'espère qu'il n'y a pas de loup par là. Je suis mal. Je suis parti sans rien. Hein. À l'arrache. Hop. Hop. Respire. Reprends ta stamina. Allez vite que le vendeur ne soit pas au lit. Hop, et on verra si on a eu notre dulcine ici, hein. En même temps. Alors, on a un vendeur par là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez qu'elle est. Euh, Norbert. Norbert, Norbert, Norbert, il est là-bas. Il est poli, Norbert. On va sauter. Hop. Norbert, il est là. Bonjour, Nor euh, non, c'est pas lui. Euh, je m'en vais. Je veux Juste avant qu'il aille faire dodo. Norbert, bonjour bonjour Norbert il vend des graines de choux on va s'en prendre 6 alors on va lui en prendre 6 donc vous faites F et avec, vous voyez ici vous avez la touche A pour reculer, la touche D alors si vous appuyez sur E vous prenez les 28 si vous appuyez sur Q vous revenez à 0 donc en fait là on en veut 6 donc vous appuyez sur la lettre D donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà 96 hop alors ici qu'est-ce qu'on peut lui vendre On peut lui vendre la lance en bois, qu'on a sur nous. On peut lui vendre le petit sac ordinaire. On peut lui vendre le mille-pertuis. On sait rentabiliser euh, nos affaires. On peut lui vendre le cuir. La fourrure, on n'en a pas besoin. Les plumes, on n'en a pas besoin. Hop, hop, Voilà. Et les baies, on peut lui en vendre la moitié. Voilà. Et on a donc, on vérifie quand même. Euh, hop, hop, hop, hop. On a bien nos six graines de chou. Voilà. Et là, on va en profiter. On va regarder autour du feu qui c'est qu'il y a. Alors. Je ne sais pas si c'est ici qu'on avait dragouillé. Hein. Euh, voilà, encore des bugs. C'est pénible. Hein. C'est pénible. Alors, ici, elle est compétence niveau 2 en champ. Par contre, 3 en artisanat. Euh, là, nul, nul, nul. Il faut que j'attende que l'endurance monte. Huberta, apparemment. Ici, elle est nulle en champ, elle, voilà complètement nul en champ et elle j'arrive pas à voir on va attendre un petit peu je crois pas que euh, si non elle on ne peut pas la recruter donc là on en a une en champ elle est à un euh, Nul. Et les deux là, vous êtes bugué un petit peu. Vas ou machin truc là. Euh, vous pouvez vous bouger un peu. Non, t'as pas l'air, t'as l'air complètement bloqué, ma poffy. Euh, ok. On a ça la débloqué non Si. Alors, elle est trois en artisanat et deux en champ. Ici. Ici, on a quoi Pas grand chose, hein. On va quand même être honnête. Huberta. Ne tombe pas, Huberta. Voyons. Huberta, elle a l'air de. c'était qui qui était pas trop mal Elle, elle avait. Trois en artisanat et un en chambre. D'un champ, trois en artisanat. Est-ce que c'était pas elle hein? Alors, euh, on va monter l'amitié. Plus zéro. Il fait beau aujourd'hui, il pleut. Comme c'est original, elle n'a pas du tout aimé. Ok, salut. Euh, Tibalda, Tibalda, Tibalda... Euh, elle en artisanat mais en chant quoi. c'est pas grave on va essayer d de débuter une romance hein. euh, histoire de valider la quête hop plus zéro plus zéro d'accord on s'est pris du négatif Liberta hein. Comment allez-vous Ah bon toi, qu'est-ce que ça peut me faire euh, Je reviens tout juste de mon travail dans les plus +2. Le travail. Alors, euh, je vais vous dire quelque chose, Ben Dame. Ah t'es mariés Ah tu m'intéresses pas toi Alors. En mode note social, c'est pas grave. Hein. La dame buguée, elle est mariée. Euh... Bonjour étranger, je viens d'arriver dans le coin récemment et je ne connais encore personne ici. Ce que puis-je pour vous avez vous une minute. Est-ce que je peux la dragouiller déjà Je ne pense pas. Hein. Non. Et j'ai peur que si je lui dis avez-vous entendu drago, elle n'aime pas ou avez vu ce noble des questions un petit peu piège, pas vraiment, vous voyez Plus zéro. Bon, elle veut plus me parler. Ici reste qui Mais elle, elle veut plus me parler non plus. <rire> non. Hop. Donc on a acheté nos six graines. Hein. C'est déjà le principal. Hein. On n'est pas très loin de... Euh, on pourrait aller jeter un oeil, hein, tant qu'on y est. Oui, ça fait beaucoup. Euh, on pourrait aller euh, ici, à Branica. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est juste à côté. On va pas se faire bouffer pendant la nuit, je pense pas. Il euh, y a des quêtes ici, mais bon. Nous, no, le but, c'est de faire notre champ. Alors, je se prendre la torche, parce qu'on ne sait jamais. Euh, c'est à 218 mètres. Elle est folle, elle y va en pleine nuit, il y a des bestioles partout. <rire> ah ben. Je reconnais parce que c'est là où je mets ma mine. On peut en profiter pour voir un petit coup dans le ruisseau. Voilà. Et ici, juste en face, il y a la mine. Ici. Et euh, franchement, j'ai jamais vu d'ours ici. Donc, celui que je vous le dise, évidemment, pour qu'il y en a un qui apparaisse. Euh, oui, passer euh, mon village. Le village, il n'a pas, pas été détruit. dans le jeu. Non, non. Voilà. Ici. Et c'est là où moi, je mets ma mine dans mes parties. Voilà. Pour ceux qui, qui me demandaient, c'est ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a Alors, Alta. Ici, elle est niveau 3 en jardin, niveau 1 en artisanat. Mais bon. Et la demoiselle ici, elle est niveau 2 et en artisanat. C'est pas génial, hein Tout ça, hein. Et toi, tu es l'orelei Alors, avez-vous une minute le travail. Moins 5 et boum. Je suis venue pour te parler exprès. Puis-je vous dire quelque chose Vous ne connaissez pas assez bien, mais oui, mais vous ne voulez pas me parler en même temps. Donc, bon, j'ai ma torche qui a lâché. Ah ben on va tout leur parler. Comment allez-vous Qu'est-ce que ça peut me faire Je me suis mis à la chasse récemment. Plus 5. Avez-vous une minute Moins deux. Ça va être compliqué. Alors, on va. Euh, comme d'hab, hein, on va voler. C'est bizarre qu'il n'y en ait que deux. Euh, C'est bizarre, bizarre, bizarre. Voilà, on va s'accroupir. On n'est pas vu. On n'a pas vu, pas pris. Alors ici, on a du fil de lin. On prend tout. Ça, ça se vend cher quand même. Voilà. Pas vu, pas pris. Oh, on a vu. On va faire un petit tour ici. Il n'y a rien. Coucou. Bonjour. Alors, on va pas faire cette maison puisqu'elle est juste devant. Ici, il n'y a rien, mais elle est à côté. Euh, là, on a ça. Bon, en même temps, il y a deux baraques ici, hein, donc c'est un petit peu perdu. Ici, on n'a on a rien du tout. Alors, sans, sans la torche, je suis désolée, elle a cassé. Hein, donc, euh, je rien sur moi pour la refaire. Donc là, il n'y a rien. On peut essayer de regarder ici sans se faire choper. Là, je vais prendre des risques, mais on est au début de la dynastie. Hop. On a du tissu de lin et des pièces. Bien sûr qu'on va les prendre. On va prendre f, -E -F. On prend les pièces. On ne se fait pas choper. Et du bois de chauffage. c'est toujours ça d'économiser. Là, j'ai vendu. Ici, c'est le stock à nourriture. Hop, y a rien dedans. Il n'y a qu'une maison ici. J'ai fait celle-là. Ici, c'est la grange. Mais où elles dorment, ces petites hein? euh, Là-bas, on a fait. Et là, il y a une maison. On n'a pas fait celle-ci. Euh, ben non, il n'y en a pas d'autres. Oh, les pauvres, elles ne dorment pas. Elles. Condamnées à rester autour du feu, les poffies. Ah, si, il y a ah, celle-ci, mais je l'ai faite. Oui, je l'ai faite, celle-là. Ah, ben, bah, je me suis fait voir, la ce coup-ci, tiens, à cause de ça. Bon, c'est pas grave. Euh, hop, et ici, bah, on l'a fait. Hein. Donc, elles n'ont pas de maison, elles, carrément. Ah, ouais. Euh, bien dommage pour vous, les filles. Donc, on va faire échappe. On a nos graines. On va se débloquer. On va se TP pour rentrer à Gostavia. On a faim, hop, on va se manger un petit pain plat, euh, bah une viande rôtie, Voilà, on n'a pas perdu notre soirée. Et puis, on va rentrer à la maison. Donc, on a fait notre jardin. Euh, dans le prochain épisode, ce qu'on fera, on va regarder là autour du feu quand même. Hein. Combien ça fait euh... 1h25 quand même, hein, c'est beaucoup. On va regarder autour du feu qui c'est qu'il y a là. Parce que des fois, il y a des nouveaux PNJ qui arrivent. Et euh, vous êtes passés tout à l'heure, ils n'y étaient pas euh, tous. Donc on va regarder. Euh, et dans le prochain épisode, on plantera nos graines de chou. Au euh, moins, je vais le, le faire hors. Euh, ça sera planté pour vous, quoi, dans le prochain épisode. Parce qu'il faut que ce soit planté avant la fin de la saison. Sinon, c'est foutu. Donc, je vais le planter. Et puis, euh, dans le prochain épisode, il va falloir qu'on attaque la dragouille. Hein? Il va nous la falloir, hein, la dame. Hein? Donc, on va aller voir vite auprès du feu. Et j'en resterai là avec vous. De mon côté, hors live, euh, hors, live hors, hors vidéo, je vais euh, bien entendu planter les choux. Voilà. Et puis, euh, comme ça, ce sera fait pour le prochain épisode. Donc, on a 3 et 1. Non. Donc, ici, on a... Alt 2 et 1, non. Ici, 2 et 3. Ça peut ne pas être mal, mais est-ce qu'elle va vouloir nous parler, elle Je ne sais pas, on lui a parlé tout à l'heure. Euh, Avez-vous une... Non, c'était... Avez-vous une minute Non, est-ce que je peux dragouiller Non, à 50%... Euh... Ah. Avez-vous entendu des ragots Aha. Alors, j'admire... Vous mettez des... Alors, euh, voilà. On a commencé une romance. Donc, elle sera ici. Ce sera elle. Ce sera Ingarda. Comprendra comme futur du ciné. Alors, je vais vous dire quelque chose. Euh, je suis ressemble à la chasse... C'est un combat difficile, mais j'ai remporté la victoire à la fin. Ah, c'est qui tout double hein Non, c'est bon, ça passe. Ok. Puis je vous dis encore quelque chose Désolée, j'ai besoin un petit peu de réfléchir à ce que vous m'avez dit. Ok. Euh, récemment, je me suis mis à la chasse. Et vous une minute euh... Non, elle veut plus parler. Ben bah, écoute, c'est déjà, pas... déjà pas mal. Nouvelle quête, 4 contrées sauvages. On va quand même discuter avec les autres. Ça nous montre la diplomatie. Comment allez-vous ces temps-ci Avez-vous une minute Il fait beau aujourd'hui. 70%. Avez-vous une minute euh... Je me suis mis à la chasse. 72%. Euh... Avez-vous une minute Et le travail Moins 5. Alors, on a pris, Poum. Plein la tête. Guimila, euh, avez une minute d'éragot. Pas vraiment. Hop. Je m'en vais. On va quand même parler au monsieur. On en aura besoin tôt ou tard. On est déjà à 57% avec lui. Euh, Avez-vous une minute Comment allez-vous Qu'est-ce que ça peut me faire Je suis de la bolideuse. Euh, donc c'est tout donc ce sera notre futur chéri sera Ingarda donc on va en rester là donc on reste sur Ingarda euh, je crois que c'est le mieux elle est euh, niveau 2 euh, en culture mais 3 en artisanat euh, et 3 en minage hein. donc c'est pas trop mal euh, donc ouais, on va garder Ingarda On n'ira pas chercher très très loin Donc moi de mon côté, je vais retourner à la maison euh, Parce que là c'est quand même une, une, heure, euh, une heure et quelques Mais il faut que je fasse des coupures Donc il euh, n'y a pas de problème Moi de mon côté, je me vais aller euh, à la maison Je vais manger, je vais boire, je vais planter les choux Et dans le prochain épisode, on se retrouvera pour la suite des amours avec Ingarda Et euh, dans le village du Nigost. Et puis, euh, adviendra ce qu'il adviendra. On fera d'autres quêtes puisqu'on est passé, puisqu'on a eu une, une romance réussie. On a, dans la technologie, débloqué le stockage de ressources. On a euh, le stockage de nourriture. Et encore l'atelier et compétences. On n'a rien de plus. On est toujours tout seul. J'ai pris moins de 150. Je me suis fait choper. Hein, je vous l'ai tiens. Mais bon, c'est pas grave, ça, on le remontera très vite. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est que le début du jeu. Et ça, on a tout ça à vendre, donc super important. Donc, de plus, ben, je vous laisse là. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je préfère jouer comme ça. Donc, prochain coup, on continuera notre dragouille avec Ingarda. Et on fera euh, la, la quête suivante qui est construire le pavillon de chasse. Chasser trois renards et chasser trois sangliers. Plein de bibis, plein de zouzou à vous Bonne fête de Noël, euh, pendant ce temps, moi, je vous mettrai des vidéos, je vous préparerai des vidéos, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas les fêtes, donc il n'y a pas de problème. Donc, plein de bibi, plein de bonne fête de Noël, que le Père Noël vous gâte, ne mangez pas trop de chocolat, attention aux kilos, aux crises de foie et protégez-vous. Euh, comme je dis à chaque fois, le Covid, ce n'est pas fini, euh, 2021 ne s'annonce pas très bien, donc protégez-vous, faites attention à vous, faites attention aux gens que vous aimez, Continuez à porter le masque, à vous laver les mains plusieurs fois par jour euh, et à prendre soin de ceux que vous aimez. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite pour l'épisode 3, ok Allez, bonne fête à vous et à très vite. Bye, bye